Et bienvenue dans notre émission Partage ton Histoire. Il a changé le regard que j'avais sur la vie. C'est aujourd'hui le titre du témoignage de Marie-Jeanne que nous allons écouter. Et vous savez, parfois, euh, notre regard sur la vie peut être euh, influencé par euh, l'environnement dans lequel nous avons grandi, par euh, l'éducation que nous avons reçue. Et certaines personnes vont même euh, jusqu'à être dégoûtées de la vie, à ne plus avoir de goût, euh, à ne plus vivre les choses. Euh, j'aimerais dire comme elles sont censées être vécues selon ce que Dieu, selon le plan que Dieu euh, a mis en place pour nous. Mais vous savez, il y a encore de l'espoir et nous allons écouter aujourd'hui le témoignage de Marie-Jeanne qui va vous montrer euh, quelle peut être cette espérance-là quand on rencontre Jésus-Christ. Bonjour marie jeanne et hey, bonjour Chantal. Bienvenue dans cette émission Partage Neuf. Merci de m'avoir invité. Tu as un grand témoignage à nous raconter. Tu as beaucoup de choses à nous dire et Tout puis euh, je pense que tu as vraiment eu le temps de, hein, de. Je vais essayer de le condenser. Oui, on va essayer de le condenser parce qu'il y, y, y a, on va dire, il y a hmm. beaucoup d'années de vécu là. Ah, hein. Oui, oui, ça. Je pense que tu oui. es, tu es l'une des plus anciennes que j'ai reçues jusqu'à présent et je suis fière, fière de cela parce que on va on va aussi voir en fait l'expérience okay. de la vie, on va, on va, mmh. on va pouvoir entendre et, et apprendre de, de, de, de beaucoup de sagesse. Hein J'espère. <rire> bah, écoute, je vais te laisser euh, nous raconter euh, ton oh, témoignage. Voilà. voilà, alors je vais essayer d'être le plus succinct possible parce que bah, c'est sur plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Mmh. Et euh, donc, du coup, je vais commencer dans les années 1980. Ah oui d'accord. j'ai rencontré voilà. euh, mon époux actuel, mmh. voilà. donc ça fait 41 ans qu'on est ensemble. Waouh, wow, bravo, non. on peut acclamer quand même, 40 ans, bravo, voilà. félicitations. Et ça fait 30 ans cette année, non, ça fera, ça fera 31 ans cette année qu'on est mariés au mois de juin. Waouh. Alors, euh, donc, euh, j'ai vécu en concubinage avec mon mari, je ne connaissais pas encore le Seigneur, mmh. mais euh, pendant qu'on était à ce moment-là à Créteil, donc on, lui et moi, on recherchait le Seigneur. D'accord, les deux plus moi plus toi. Mais il était dans cette démarche-là aussi, également. Et donc, du coup, ben, on a été visiter les Mormons. Mm -hmm. Donc J'ai étudié avec les Mormons pendant quelques mois. Mais, mais c'est quoi les Mormons Parce que, bah, que quand tu dis mormons, mormons comme ça, les gens ne comprennent pas... Les Mormons, c'est, euh, on va dire, une secte. Et parce qu'il y a plusieurs sectes religieuses qui, voilà, qui existent, ça. oui. Et ils, sont, ils viennent des États-Unis et ils se baladent aussi, euh, deux par deux aussi, pour visiter euh, les foyers ou les gens. Et donc, du coup, j'ai étudié avec eux pas longtemps parce que ben, dans mon esprit, ben, ça ne collait pas trop. Euh, ensuite, les témoins de Jéhovah, donc un peu plus longtemps. Euh, mais pareil, je n'aimais pas le Dieu qui me présentait. Mmh. Euh, tu lisais euh, la Bible quand même Pas encore. D'accord, mais tu sentais quand même au fond de toi oui, qu'il y, qu y, qu y avait un décalage. Donc ça c'est euh, euh, entre 1985 et 1990. En 1990, eu notre, on a eu notre deuxième enfant et après cet accouchement-là, eh bien, je n'avais pas la joie, une petite dépression, on va dire, une petite déprime pour une des dépression post-partum Certainement, en grande majorité. Parce que majorité, je sais que ça existe aussi. Certainement <rire> en grande majorité, mais il y avait autre chose encore. Et euh, ça a duré euh, jusqu'en 1994 à peu près. Mm -hmm. Euh, jusqu'en 1990, donc jusqu'en 1993. Avec quel âge à peu près dans euh, 31 ans, quelque chose comme ça. Mm -hmm. 33, ans, mm -hmm. 33 ans. Et euh, en 1994, je me suis fait opérer des yeux. Parce que j'ai, enfin, ils m'ont diagnostiqué une kératocone. Je ne dis pas j'ai, c'est pas dire... Ça ne m'appartient pas. <rire> Amen. <rire> donc en fait, c'est une déformation de la cornée sur les deux yeux. Euh, et donc, au lieu d'avoir des yeux en forme euh, sphérique, mm -hmm. c'est en forme... Euh, la cornée est en forme un peu de cône. D'accord. C'est pour ça que ça s'appelle ah. Keratocone. D'accord. Donc, la vision est déformée. Et donc, du coup, j'ai reçu un appel pour avoir une grève de la cornée. Et donc, j'ai eu cette grève de la cornée qui s'est très bien déroulée. Sauf qu'après, j'ai eu un petit rejet. Ah. Euh, donc, ça veut dire que ton oeil devient blanc et il faut l'arrêter par des médicaments pour que la grève puisse rester. Wow. Donc, ça a été pris à temps. Et en ce Mais comment tu l'as vécu ce moment-là, C'était est-ce hum, que tu as eu peur Ben bah euh... oui quand même, parce que tu vois tout blanc en fait, c'est comme, si... comme, ah si oui, oui, voix... comme si tu as un nuage blanc qui se dépose sur ton wow. oeil et donc tout ton environnement est blanc. Mais heureusement que c'était un seul oeil Oui. et donc tu voyais quand même oui, clairement avec, euh, de l'autre Donc le réflexe que j'ai eu c'est d'aller voir mon chirurgien et donc les choses se seront mises en place avec un traitement approprié. Heureusement. heureusement. Et donc, mon mari à ce moment-là, il travaillait au centre de Georges Pompidou. Il avait un collègue qui était chrétien et qui l'a amené euh, dans des réunions de prière, mmh. charismatiques. D'accord. Catholiques, mais charismatiques. Ah et oui, donc, oui, coup... oui, oui, oui, totalement. Oui, parce que voilà. c'est vrai aussi que parfois chez les catholiques, il y, y a des mouvements voilà. catholiques, charismatiques. Voilà, c'est ça. Et donc, c'était tous les samedis à l'église de Montreuil, à Montreuil. Mmh. Et donc, il m'a amené là, parce qu'il bah, y avait ça, il y avait bah, cette petite euh, déprime qui était là. C'était la première fois que tu allais euh... Oui, en fait, c'était la première fois que j'allais dans un mouvement charismatique et euh, tenu par euh, euh, ben des Antillais, il y avait beaucoup d'Antillais, hein, beaucoup d'Africains, etc. Mm -hmm. Et euh, au bout de la xème fois, je ne me rappelle plus quand, il euh, y avait une réunion, un groupe de prière, euh, prière de guérison, d'accord Et donc, du coup, pendant cette prière de guérison-là, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? <rire> moi, je veux savoir. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, on va dire que j'ai rencontré quelqu'un. Tu vois, as... mais d'accord. Mais, <rire> mais avant de nous dire cette personne que tu oui. as rencontrée, moi, j'aimerais savoir dans, dans, dans quel contexte familial tu as, tu as grandi. Tu as grandi où? Aux Antilles? Tu Alors, es là-bas? J'ai vécu pendant huit ans en Martinique, élevée par une tante géniale, euh, que j'appelais Tati Marcel, et oui. qui m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Mmh. Et donc du coup, Tu n'as pas grandi avec tes parents euh, Les premières années certainement, mais pas tout le temps. Tu ne te rappelles pas ils sont, ils sont partis très tôt, ils très sont tôt venus... Euh, pour trouver du travail ici. En France, d'accord. Et okay. à l'âge de 8 ans, je les ai rejoints donc en France. D'accord, ok. Et euh, bah, ce n'était pas la même chose euh, qu'avec ma tante. Mais bon, néanmoins, euh, ça s'est bien passé. Je m'entendais bien avec mon père, je m'entendais bien avec ma mère. Mais ce n'était pas le même... Euh, le même coco le, le même attachement aussi, le même attachement voilà mais ça. comment s'est passée la découverte hein, parce que c'est ils ouais. qu sont partis quand même tu, tu, tu avais peut-être un an ou deux ans voilà enfin oui, voilà, c'était quand même une, une découverte de, de la de, France de, de, non une découverte des parents de, de, de, de peut-être oui, que tu parles oui, au téléphone oui, oui. avec eux etc oui. mais le fait de vivre ben, en Avec fait, ça on a appris à s'apprivoiser, se... en fait. Vous avez appris, c'était voilà, comment ça, ça s'est passé enfin... ben, J'étais plus proche de mon père, comme les filles, euh, logiquement. Comme on le dit souvent, voilà, oui. Elles sont plus proches <rire> de leur père, j'étais beaucoup plus proche de mon père, un petit peu moins de ma mère. Mais néanmoins, euh, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Mm -hmm. euh, bon, la seule chose qu'il y avait, souvent dans les familles, il hein, y a, a quelquefois des préférences. Donc, en fait, mm -hmm. les deux premiers et t'as un peu moins préféré que les deux derniers oui. il y avait plus de préférence avec les deux derniers ce qui est normal mm -hmm. parce qu'ils étaient plus petits etc mm -hmm. mais ceci étant dit ben on, a, on, on, on vit on, avec on vit et puis avec, on avance hein. puis on avance et euh, voilà donc euh, et, et pendant après ton, ton adolescence euh... eh ben, mon adolescence a été assez euh, comment dit-on ça euh, euh, solitaire on va dire ah oui j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup lire j'étais je sortais pas. J'avais quelques amis, mais pas beaucoup, mmh. parce que j'étais quand même assez solitaire et je lisais beaucoup, etc. Et tu étais solitaire dans le sens où euh, c'était juste parce que tu aimais bien te retrouver seule dans ton Oui, parce oh que j'aimais beaucoup lire. Oui, et il y avait euh, aussi peut-être voilà, quelque part... Que parce que parce qu'il y a des raisons pour lesquelles parfois on est solitaire, parfois c'est parce qu'on ne veut pas oui, euh, et et les autres. Il veut... y a des autres. Il y a trop ouais, de non trucs. Non, non, c'est que mes parents ne nous autorisaient pas forcément à sortir. Ah donc c'est en fait c'est une et habitude puis, que tu avais prise. C'est oui, une habitude que j'avais prise aussi. Et j'aimais aussi beaucoup lire. Donc ça toi, coup, te permettait de te retrouver seule. À, voilà c'est ça. Et j'avais quelques amis mais pas tant que ça. Hum. Voilà. Ok donc du coup c'est à quel âge que tu as fait cette rencontre? Eh j'avais 33 ans. 33 à ans, à peu près. Ah, comme, voilà, on dit, euh, ça. comme on dit souvent, c'était l'âge de Jésus à la fin de voilà, son ministère. Voilà, C'est ça. Ça à travers une guérison. C'est enfin, cette... comme ça qu'il t'a... Mais du coup, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là Exactement. Eh bien, vraiment, alors, comme tu t'en rappelles. Alors, j'entendais, parce que moi j'étais observatrice beaucoup, beaucoup, mmh. j'avais pas encore intégré euh, certains réflexes, mais j'étais beaucoup, très attentive et j'écoutais beaucoup euh, l'adoration la, et puis les chants les chants et les prières. Et à ce, ce jour-là, plus spécifiquement dans ce, cette réunion de prière et de guérison, euh, bah je suis unie avec mes bagages, je suis unie avec euh, mes petites souffrances, mes petites interrogations et surtout cette petite déprime après l'accouchement. La, mmh. Et, euh, eh bien, je veux dire que ce jour-là, en fait, je, sans rien demander, parce que je ne venais pas forcément avec une demande, euh, J'étais juste curieuse de savoir tout ce qui allait se passer. Et ce jour-là, en tous les cas, euh, j'ai été touchée véritablement à l'intérieur de moi. Euh, il s'est passé quelque chose, en fait. C'est comme si une chaleur, une puissance, entrait en moi mmh. et enlevait, en fait, tout ce qui m'empêchait de voir la vie comme je devais la voir. Mais du coup, en fait, mmh. comment tu voyais la vie Parce que tu dis... Euh... <rire> eh ben, en fait, euh... J'avais une belle vie, hein. mm -hmm. j'ai un mari qui est aimant, mm -hmm. euh, des, des enfants en bonne ouais. santé, euh, un, un bon travail, pas et etc. Pas trop de choses de quoi se plaindre quand on euh, va dire. Voilà, c'est ça, <rire> une vie normale. Mais Mais, en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose, un, un vide, euh, mm. comme si je n'avais pas vraiment encore trouvé euh, la chose essentielle, même si effectivement mon mari était... représente mm -hmm. beaucoup pour moi. Et mes enfants aussi, qui devaient bien ranger. Oui. Voilà. Il y avait cet amour, en fait, ah, oui, cet oui, amour oui, oui, humain, oui, oui. etc. Tout mais tout tout mmh. il y avait peut-être un amour divin qui. Voilà, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Tu ne que... pas quoi au début Non. Non, non, au début, je ne savais pas. Mais comme quoi l'être humain, essentiellement, il, est... il y a un vide en lui qui doit être vraiment comblé par euh, l'amour de Dieu. Amen. Et, et ça, on le recherche, mais forcément, on ne le sait pas. Mmh. Peut-être que c'était effectivement mon cas. Voilà, d'autant plus que je suis née dans une religion catholique, mais il n'y avait pas de relation avec mmh. Dieu en mmh. fait. Et donc du coup je recherchais cette relation euh, ouais. divine. Oui, voilà. <rire> on du... est tous quelque part, on voilà, est créé la... par Dieu, on est tous quelque, quelque part, euh, notre esprit recherche ça. le voilà, Seigneur, quelque voilà, part au fond de nous on recherche euh, Même... celui qui est notre créateur en fait. Même si on a un bon mari, même mmh. si on a des beaux enfants, même si on n'est pas impacté par la mauvaise santé, etc., tout va bien. Mmh. Voilà, il y a un salaire qui tombe tous les mois, mmh. une jolie maison, etc. Mais il y a voilà, un mais vite. une recherche. Et cette recherche-là, eh bien, les circonstances de cette greffe, voilà, cette euh, tristesse inhérente mmh. a fait que ben et c'est à travers mon mari, à travers ce collègue où mmh. je suis allée là-bas. Donc, il y a toujours un départ, il y a Amen. toujours une connexion. Yes. Et cette connexion s'est faite dans cette église-là à Montreuil mmh. et un fameux samedi à travers une prière de guérison qui n'était pas forcément... On ne m'a pas imposé les mains, hein. mmh. c'est dans l'atmosphère. Comment ça s'est passé justement ce jour là eh ben, on, a, juste... on a juste prié, enfin, il a juste, juste à Prier pour les malades non, ou même... Non, non, non, j'étais juste assise, je ne me suis Ouh. pas avancée, je suis juste assise. Et j'ai senti vraiment euh, cette présence. Et à ce moment, là ils priaient pour les malades Où, Oui, il y avait, des... il y avait, il y avait un, un service de, de, de, de guérison. guérison pour les malades. Et, et les gens étaient juste en train de prier, en fait, les responsables étaient juste en train de prier. Et t'as ressenti quoi Ben, cette chaleur, cette présence. Il ouais. vraiment quelque chose entré en moi, en fait. Mmh. Et comme si c'était quelque chose qui partait. Mmh. Vraiment, j'ai senti vraiment quelque chose partir, mmh. vous voyez Et euh, quelques gouttes, quelques larmes, pas beaucoup. Juste de l'eau qui coulait au niveau de l'eau. Inconscient, inconsciemment oui. C'était oui, pas voulu de non. ta part Non, non, non, parce que j'étais pas, de... pas en train de, pas en train de... de pleurer euh, à chaudes larmes. <rire> J'ai juste de l'eau qui coulait comme ça sur mes yeux pendant euh, cette rencontre, alors wow. que je n'avais rien demandé. Et tu avais fait l'opération déjà oui. Et Moi, après, juste de faire l'opération, enfin peut-être deux, trois mois après et après, qu'est-ce qui s'est passé du coup au niveau de ben, Ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée chez moi. À oui. ce moment-là, on habitait à Argenteuil. Euh, et à ce moment-là, on n'avait que deux enfants. Donc, il y avait, il y avait euh, une salle de jeu que j'avais faite pour les deux premiers. Et je suis rentrée, je me suis mise à genoux. Et je dis, non, je ne suis pas folle. <rire> je ne suis pas folle, non J'ai bien senti euh, cette présence, j'ai bien, bien senti cette puissance entrer en moi et arracher quelque chose wow. et je dis Seigneur merci, je crois que tu as vraiment eu pitié de moi mm. et je te remercie parce que tu m'as visité et Amen. je crois que euh, euh, les choses seront différentes et effectivement à partir de ce moment-là, les choses ont été totalement différentes mais c'est comme si en fait des écailles Tom. étaient tombées c'est comme si mes yeux voyaient les circonstances, la vie autrement les choses autrement. Mmh. Euh, en fait, la montagne qui était devant moi est devenue une plaine. Mmh. Et quelques mmh. mois auparavant, j'avais acheté une Bible hein, à, à mon heure de pause sur le marché, à mmh. côté de mon travail, mmh. que je lisais pratiquement tout le temps dans le train, mmh. mais que je ne comprenais rien du tout. Tu lisais, mais ça savais pas forcément l'explication mmh. spirituelle. Fin... Non, je, je la lisais comme on lit un livre, comme un livre. Hein. Ouais. mais je n'avais pas vraiment la portée ou euh, l'explication. Je la lisais mais je n'avais pas de révélation. C'est ça en fait, souvent euh, on se rend pas compte, mais non. en tout cas la Bible est claire là-dessus, c'est que, mm. en fait sans l'Esprit de Dieu, il voilà. y a des choses que tu ne pourras jamais voir mm. et qui seront toujours voilées, parce pas que c'est l'Esprit de Dieu qui va voilà, t'emmener la révélation, ça. qui va fait. illuminer ton qui va, esprit. Qui va ouvrir notre intelligence oui, à la ça. compréhension des Écritures. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi quand j'ai commencé à prendre le, le, ce... ce, ce, ce ce merveilleux livre, Amen. et que j'ai commencé à lire les choses que je lisais auparavant, j'avais un regard différent, une compréhension différente. Mm. Et je m'exclamais, ah oui, c'est ça que ça veut dire en fait. C'est ah, ça que ça veut dire wow. en fait. Et je donc découvrais, euh... je découvrais une, une richesse, je découvrais euh, une façon de, de vivre, de voir les choses, de comprendre les choses mm. totalement différentes en fait. Wow. Et je suis devenue... Euh, Passionnée de Dieu en fait, amen. que rien n'avait d'importance. Je vois même que mon mari et mon époux ne me comprenait pas en fait. Ah, non, Elle, c c il comprend maintenant, c'était le cas. Il y avait un décalage en fait. Enfin, décalage. Il y avait vraiment un décalage en fait parce que j'étais vraiment passionnée. passionnée en fait. Wow. Mais du coup, vraiment comment passionnée. Vous avez pu vivre un peu, je veux dire, dans, dans ce, ce laps de temps avant que lui, il... Ah mais ça s'est pas, passé, il s'est passé des années. Eh ben, Est-ce que tu peux nous raconter justement après le fait que tu as rencontré le Seigneur Parce que maintenant quand on rencontre Dieu, après il y a une longue marche, c'est un a... nouveau cheminement, c'est une nouvelle histoire, un nouveau chapitre qui s'ouvre. Euh, c'est ça, il y, a un long, Et... il y a un long cheminement qui s'est fait, parce qu'il est même préférable quelquefois dans un foyer que ce soit le mari qui converti avant euh, ah oui pourquoi <rire> tu... <rire> dis nous pourquoi, pourquoi tu dis pourquoi ça, ça ça, ça je, va je, nous en fait j'ai dit ça parce que il faut faire preuve de sagesse wow. on peut être passionné de quelque chose mais la passion ne sous-entend pas euh, manquer de sagesse. Mm -hmm. Et moi, j'ai manqué de sagesse. Oui, parce que souvent, on a du zèle, mais le zèle, il est amer. <rire> il est amer et ah, on, oui, oui. on fait le désordre, on ne fait pas les choses voilà, sur l'ordre de ça. Dieu, voilà, soi-disant parce qu'on est zélé. Mais du coup, est-ce que tu veux nous expliquer concrètement des exemples de choses qui, qui, où tu as manifesté du zèle amer Parce qu'on sait quand même que ouais. dans, dans la famille, euh, l'autorité, euh, on va dire, c'est le chef, on va dire, du foyer, ça va être le mari. C'est ça. Et quand toi, en tant que femme, tu, tu es là, bah, bah, cet, cet, euh, cet enseignement je l'avais pas, oui. parce que voilà, il faut oui, aussi être enseignée. Oui, être enseignée là-dessus. Voilà, et puis même si on est enseignée, il faut de la sagesse. Et mmh. moi, j'ai manqué de sagesse, mmh. même si j'avais pas cet enseignement-là. Donc, ce qui fait que euh, euh, j'étais donc à, à cette église charismatique, mais j'y suis pas restée. Mmh. Euh, j'ai atterri à, à, à Charisma. Mmh. Donc, je passe des étapes, hein. et, euh, et il y avait deux cultes. Ben, je restais aux deux cultes en fait. Alors ah. que mon mari n'était pas encore. Euh, converti. À faire bien. Ah et lui il n'était pas encore euh, vérit... converti. Ah oui d'accord. Et donc du coup je, je restais trop. Donc en fait il y a des choses mmh. lorsqu'on connaît le Seigneur et que le mari ne connaît pas le Seigneur ou vice versa qu'il ne faut pas faire. Et oui. moi j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. <rire> donc du coup ça a retardé. Oui. Euh, ah la... oui parce que lui ça du coup ça le. Mmh? Il comprenait pas. Il oui disait, parce oui, qu'à ce moment-là bon... Dieu devenait un rival. Ouais. Ou l'église de Velensec. Oui, oui. Voilà. Parce que du coup, toi, cette, cette soif et cet amour que tu as de pouvoir vouloir rester aux deux cultes, alors que bah, tu as aussi une famille, tu as aussi un mari, ça. tu as des enfants. Et mon mari permettait que euh, les enfants venaient avec moi. Donc hmm. en fait, il restait. Euh... Seul. Non, non, non, ouais, il restait seul. Oui. Voilà. Et euh, bon, chose qu'il ne faut jamais faire. Ouais. Voilà. Il faut y aller. Il faut être équilibré, euh... en voilà, fait. Il faut être équilibré, en fait. C'est ça. Et donc, du coup, si je l'ai compris, euh, je l'ai compris après, après. Voilà. Et donc, du coup, ben les choses sont, se sont restaurées, mm -hmm. remises en ordre. Mm -hmm. Mais pour le savoir, c'est que euh, pour euh, amener en fait euh, la réconciliation par rapport à tout ça, par toutes ces blessures que mon mère ou mon manque de sagesse a occasionné dans le cœur de ça mon Ça a lieu. duré combien de temps du pas coup longtemps le... <rire> Il n'y a pas de culpabilité de toute façon parce que... Ouais, une là. Bonne nouvelle hein, pour... concernant ouais, vous deux, ça. mais ce qui est sûr, c'est que ça a pris combien de temps exactement Est-ce que tu te rappelles ça a pris plusieurs années. Plusieurs euh, 5, oui, plusieurs. 5, ouais, ça, ça a pris euh, plus de cinq ans en tout cas. Mmh. Ouais, Mais même plus. Hein. Au final, on voit que. Et au final, ben la réconciliation s'est faite parce que mon mari, euh, il cato, il, il, il restait cato. Mmh. Et donc du coup, je, je le Seigneur m'a vraiment demandé de m'humilier et de le rejoindre en fait. Euh, dans ben, mmh. euh, une église catholique euh, charismatique. Lui, il allait là-bas. Voilà, c'est ça. Et toi, Et donc, tu allais ailleurs parce que voilà, tu ça. Avais plus soif des choses de Dieu. Ah, ça. Tu vois que ça. Et donc, je suis venue, plus, mais, mais c'était tous les 15 jours. C'était tous les 15 jours, ah. le samedi après-midi. Et donc, donc, du coup, j'allais... Tu avec... partais avec lui là-bas. Voilà, c'est ça. Et pour, du coup, faire euh, euh, voilà, des choses oui oui Oui. Ça, ça a changé les choses, ça a changé la donne. Et j'ai vraiment appris euh, ben, l'humilité à, à vraiment. Euh, voilà, à vraiment. Euh, la soumission, l'humilité, voilà, c'est oui, ça. ça. Voilà, c'est ça. À vraiment écouter, à, à calmer euh, des choses que j'aurais voulu faire ou que je devrais faire pour pouvoir l'attendre, en fait. En fait, c'est comme si l'attitude que j'avais dorénavant, c'était de l'attendre. Mm -hmm. Et. Euh, et, et, et que le Seigneur puisse lui faire comprendre en fait, certaines choses que moi, je n'aurais pas pu lui faire comprendre. Mmh. Mais ça demandait de ma part euh, un certain recul Totalement. et un certain ralentissement. Oui, mais du coup, parce que c'est évident, quand, quand, ouais. quand Dieu nous donne la révélation, mmh. on a tellement ce feu que ça. parfois on méprise les autres. Ah oui, mais c'est complètement. Et, et, et, et, et que parfois, bah, du coup, euh, on trouve même ça injuste, qu'on se dit mais c'est l'œuvre mmh. de Dieu, c'est Dieu, c'est pour Dieu que je le fais. Ça. Comment tu peux t'interposer Et ça devient ouais. très incompréhensible. Non, on doit être mais du un coup, témoignage. C'est ça, mais on doit être un témoignage parce que mmh. la Bible dit qu'il mmh. faut qu'on soit un témoignage avec les non-croyants afin que ça, le jour où ils les visitent, Mmh. Qu'ils soient prêts, que leur cœur soit disposé, sauf que parfois, mmh. nous-mêmes, en fait, on a un frein à leur conversion. C'est ça, j'ai un a terrible pas, frein. <rire> on n'est pas un bon témoignage. Ah, mais oui. gloire soit rendue à Dieu, parce qu'aujourd'hui, comment est la situation aujourd'hui Parce que euh... ben La situation, elle est, euh, elle est, elle est super. Parce que voilà, il, a, il, il a, lui... a fini par rejoindre le Seigneur. Oui. Comment ça... Alors, comment il a rejoint le Seigneur euh... Parce que vous, vous allez tous allez les deux mmh. dans l'église catholique charismatique, qu'est-ce qui a été le déclic chez lui ou... Alors le déclic chez lui, c'est euh, bah, mon changement en fait. Waouh C'est mon changement. Waouh Et euh, je sais que... Alors il y a eu vraiment de longs parcours. Hein. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le ministère de Christin fondassi c'est au travers de ce ministère-là, euh, que mon mari a rejoint l'Église, ben, les évangéliques. Évangéliques, en fait. oui. Parce que les évangéliques, il fallait pas parler d'eux. Hein. Ah, ah, ah, parce que j'étais tabou. Euh... Euh... Ah d'accord, ok. Je. je... Là, c'était la 14 Ah oui. <rire> d'accord. <rire> Coucou, papa, Matrice. <rire> et, euh, et vraiment, euh, non, c'est. Il a été réconcilié par rapport à ça. Amen. Oui. Mais j'ai dû changer mon attitude. Oui. J'ai dû changer. J'ai dû euh, avoir le témoignage que. Le témoignage de Christ me demandait d'avoir. Wow. Voilà, une femme toujours passionnée Message. Message. Amen. Et j'aime beaucoup, beaucoup <rire> ces, <rire> ces, ces, cette fin-là, parce que souvent, c'est ça dont on manque, en fait. Mais ça a pris, sur, ça a pris vraiment sur une longue, longue période. Mmh. Et comme quoi aussi, mmh. euh, il y a des choses qui dépendent de nous. Et les choses qui dépendent de nous parce que mmh. parfois les choses qui prennent du temps mais parce qu'on n'a mmh. pas compris. C'est pas au niveau de ça, Dieu ça que ça bloque en fait. C'est à notre niveau. C'est à notre niveau en fait et parfois c'est nous-mêmes qui retardons les choses, mmh. certains accomplissements de, de Dieu dans nos vies en ça, fait. C'est ça, Et euh, vraiment Dieu m'a fait changer le regard aussi euh, ben, sur la vie, sur ma vie, mais aussi sur les circonstances et sur les autres aussi. C'est-à-dire ben, L'exemple que je pourrais donner le plus concret c'est euh, à mon travail il y avait un, un collègue euh, qui m'agaçait, voilà, qui m'énervait au plus tu au point. Tu peux le dire, il oh, y a toujours des collègues qui... Collègue qui au plus <rire> au point. Mais je n'étais pas le seul, en fait. C'était aussi... Euh, tout le monde, en fait. Voilà, c'est ça, tout le monde. Et, euh, et à partir de ma conversion, en fait, c'est comme si mon regard sur lui euh, avait été teinté de l'amour de Dieu. Waouh wow. Et, euh, et, de, et de la, du regard de Dieu. Mm -hmm. Ce qui fait que mon regard n'était plus du tout le même sur ce, sur ce, sur ce collègue-là, mais plus du tout. Et d'ailleurs, le regard que j'avais sur la vie, sur les autres, sur, euh, ben, sur euh, mon, mon couloir en mm -hmm. fait, de vie, il avait totalement changé. Waouh. Vous voyez, j'étais sereine, j'avais cette paix joie vie. intérieure, cette, cette paix. Et je me rappelle que plusieurs personnes que je connaissais autour de moi me disaient, mais... T'as changé, Maréja, mais j'aimerais bien avoir ce que tu as Waouh C'est ça, le témoignage Mais c'était... Bon, j'étais pas quelqu'un qui là en bois, j'étais pas... Enfin... J'avais pas de... Voilà, j'avais une petite vie tranquille, quoi. Ça veut pas dire que j'avais pas non plus de, de, de péché oui, ou, ou oui, de oui. trucs comme ça. Non, bien non, sûr. non, bien sûr. Mais quelque chose avait changé et mm -hmm. cette chance, cette, cette dimension de ce changement était perçue, en fait, Amen. pour ceux qui me connaissaient. Amen. Vous voyez mais c'est exactement ça, parce Et que voilà, quand on reçoit Jésus-Christ, il y a, y a un changement. Il y a un changement. Avant, il y a un il y a après, ouais. quelque chose qui se passe en voilà. fait. Et c'était l'interprétation du monde qui m'entourait euh, euh, des autres euh, qui avaient changé. Bon. C'était la vie. C'était la vie. C'était comme si, en fait, euh, en, en me guérissant, euh, le Seigneur avait déversé en moi une autre compréhension des choses, mmh. une autre compréhension de ma vie et du monde qui m'entourait et des gens qui étaient autour de moi. Mmh. Voilà, ce qui fait que ben il y avait une certaine quiétude, une certaine paix, un certain regard qui là, pour l'heure, ben, dispensait un peu l'amour de Dieu en fait quelque part. Amen. Parce que ben j'étais devenue euh, plus patiente, oui. plus, plus compréhensive. Parce que avec le Seigneur les autres. vient aussi travailler. Euh... Mais le regard avait totalement changé en fait. Amen. C'est impressionnant. Mais c'est exactement ça, on ne voit plus les situations de la même manière. Peut-être des ça. situations ou des moments ça. où euh, on, on serait peut-être entré dans, ah. dans une tristesse profonde, dans, dans les inquiétudes. Mmh. Ça. On sait que Dieu est avec nous. Et... Tout à fait. Bah, ceux qui parfois atteint les autres ne nous Ils atteint ne plus pas. et c'est quand même aussi un processus. Mmh. Tout à fait. Mais qui... c'est graduel en fait. Oui, c'est un processus voilà. C est, c est c est... Ça, il vraiment que, comment le Seigneur a travaillé. C'est vraiment graduel. Même pour le pardon. Mmh. J'étais quelqu'un qui pardonnait pas facilement. Mmh. Merci beaucoup de dire ça parce que ça c'est un, un gros point là qui, qui concerne je pense euh, mmh. 99% des personnes je ne pas dire 100 mais <rire> 99% des personnes. J'ai appris en fait à pardonner. À pardonner. À pardonner. Comment ouais. on apprend? Euh... Non, tu vas nous dire ça tout à l'heure. <rire> tu vas nous dire ça tout à l'heure dans une, dans, une, dans, un, dans une petite vidéo de, de conseils. vous allez le découvrir tout à l'heure. Ah, tu vas nous okay. dire comment pardonner, comment apprendre à pardonner. Et euh, merci beaucoup pour ce témoignage. Ben, nous allons passer maintenant à une autre partie de notre émission. Vous êtes là et nous allons déclarer, je vais déclarer ces paroles euh, sur vos vies et je vais déclarer au nom puissant de Jésus que le Seigneur puisse vous ouvrir les yeux, que, vous, que les écailles de vos yeux tombent au nom de Jésus afin mm -hmm. que vous puissiez véritablement apprécier la vie comme le Seigneur le mm -hmm. veut, mm -hmm. comme quelle est sa volonté en fait pour vos vies. Et je déclare au nom puissant de Jésus que toutes ces choses, toutes les choses du passé, qui vous ont blessé, qui vous ont freiné, qui vous ont stoppé, ne soient plus des limitations aujourd'hui au nom de Jésus. Je le déclare dans vos vies et j'aimerais aussi faire cet appel pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui, mmh. qui veulent avoir cette relation avec Dieu, qui l'ont peut-être connu dans la religion, mais tu sens qu'il manque quelque chose. Comme on l'a mmh. vu dans le témoignage, tu sens qu'il manque quelque chose. en fait. Même si tu as une belle vie, hein, un petit train-train quotidien, mais tu sens qu'il manque quelque chose et c'est Jésus Christ qui te manque. Tu peux oui. fermer les yeux et faire cette prière à haute voix, répéter après moi et dire Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je veux vivre pour toi. Je demande pardon pour tous mes péchés, pour ma vie passée. Et je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour ton amour. Merci pour ta compassion envers moi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, Amen, Amen, bravo et félicitations si tu as fait cette prière. Que le Seigneur te bénisse abondamment, bienvenue dans la famille de Dieu. Laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais mm. la même. Toi aussi, tu as peut-être un témoignage mm. à partager, à raconter. Alors, écris-moi, laisse-moi un message sur ma page Instagram, partage ton histoire afin que je puisse te recevoir sur mon plateau. Mm. Merci mm. encore Marie-Jeanne bah, Merci. Pour ce témoignage. Merci à vous. Merci. Euh, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour un autre épisode dans Partage son histoire. Waouh, waouh, waouh, quel témoignage poignant.